Bonjour frères et sœurs, donc euh, on bénit le Seigneur pour euh, la mission qui a eu lieu, je, je remets ce moment entre les mains de notre Père, Seigneur que sois glorifié, soit adoré Papa, merci pour ton œuvre. merci pour la vie éternelle Papa, merci pour ta grâce, ta puissance Papa, on en est choix, Père qui se répand sur les nations Seigneur, Oh Papa, sois magnifié, Amen. Donc du coup frères et sœurs, on va, alors, euh, alors avant de commencer, on, va, on, va, on, vous, on vous fait passer la vidéo de Juliane. Julien qui est touché. Euh, bonsoir. Et, et je vais dire merci à les frères et les sœurs. Tous les frères et les sœurs à nos idées. Merci. Vraiment. Pour tous. Et je vais dire que. C'est bon, c'est bon que j'ai rencontré les trois frères là. fait je vais suivre Botier. Et je vais suivre le vraiment, vraiment. Parce que tout vient à moi, tout vient à moi, passé, en tout passée à moi. Ceci, là, ou là. Et rien ai bon bon parfait à vie à moi même si as la fait l'argent et tout, mais après, l'argent là, la pas rester, tu vois, café oui, mais il toujours pas fait une vie, il a toujours des problèmes. Des amis, il y a, oui, a, de a, a moins jamais, combien d'amis, moi de fois, Dernier y a il y a Maintenant, là, à commencer à réaliser, c'est grâce à Dieu que, en vivant toujours, et c'est pour ça, c'est pour ça, que donné toute, toute, c'est pour ça, que avait donné toute ma vie, toute cœur, toute vitesse, toute, toute envie, c'est que, c'est la parole à moi. Avec suivi par la bordée, avait suivi, franchement, avait suivi. Tu vois, parce que beaucoup étaient mal, j'arrivais à vie à moi, avait pas, avait pas marché à la vie à corps avait marché à la marché bordée, avait suivi, vraiment, avait changé vie à moi parce que si elle n'a pas fait ça, elle est mort et franchement je vais pas mourir comme ça c'est trop, trop à moi, J'ai mon famille, tu vois même des gens qui ne pas connaît. quand moi si là et là et ça a ouvert les yeux à moi donc en gros dans cette vidéo euh, il dit euh, clairement en fait euh, voilà euh, qu'il en gros, il est content, en fait, hein, qu'on qu lui ait parlé, qu'on l'ait évangélisé, et, euh, et qu'il veut servir le Seigneur, il veut tout donner pour le Seigneur parce qu'il ne veut pas mourir comme ça, et que s'il continue dans cette voie-là, en fait, il va mourir, il ne veut pas mourir comme ça, en fait. Et euh, voilà, et que, voilà, beaucoup de, de personnes qu'il connaît sont mortes, et, etc. Et, euh, et en gros, euh, il, veut, il veut aller à fond avec le Seigneur, voilà. Il est content, il est content, il est content. Donc les vidéos, la vidéo parlera d'elle-même. Hein. Donc euh, voilà, touché par l'Esprit Saint du Seigneur et le frère, s'est converti. Et euh, c'est magnifique. Donc euh, pour information, on est déjà à plus de 2000 euros de dons, quasiment 2000 euros de dons pour euh, notre frère Juliane. Et euh, lundi, dès lundi, l'équipe euh, voilà, de l'association Unité, voilà de voilà, vont aller à l'hôpital pour, euh, voilà, pour euh, savoir le prix de l'opération. voilà Parce que là, c'est vrai qu'on a fait ça en urgence, par rapport par, par, à Juliane, pour pouvoir euh, qu'il y ait un soutien financier. Notamment, il voilà, y a une petite photo qui va apparaître aussi, par rapport aux poches qu'il doit acheter tous les mois. Tous les mois, il doit acheter, il doit acheter des poches pour euh, voilà, son, son problème qu'il a là. Et du coup, ça coûte 100, entre 130 et 150 euros par mois, les 50 poches, sachant qu'il faut changer tous les jours. Chaque jour, un truc comme ça. Donc, du coup, enfin, je ne sais pas combien, à, combien, à combien par, par jour, je ne sais plus. en tout cas, la boîte coûte 130, entre 130 et 150 euros. Donc, du coup, on va voir comment on s'organise pour pouvoir euh, souvenir par rapport à, à la, aux poches là, et, et les sous qui sont arrivés. Ben, voilà serviront l'opération par la grâce du Seigneur. Et, qu'est-ce que je veux dire et, euh, Donc, voilà, dès lundi, l'équipe de l'association Unité vont aller sur place à l'hôpital. Pour savoir combien coûte euh, l'opération. Et à ce moment-là, on va, va continuer. Hein. On va continuer à mettre la main à la pâte pour pouvoir, euh, selon que le Seigneur va conduire, selon que chacun aura à cœur, mais je crois que le Seigneur est fidèle. Comme ça, notre frère, là, je vous dis la vérité, il va, il va servir le Seigneur. Hein. Regardez la vidéo, là, comment il est touché déjà comme ça. Euh, on n'a pas vu quelqu'un dans le monde. Euh, c'est compliqué. Dans, dans, dans le monde, c'est rare que quelqu'un prenne soin de quelqu'un. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ce qui est beau. Et euh, donc, euh, on bénit le Seigneur aussi de votre, euh, comment dire, de votre euh, confiance par rapport aux dons que vous avez envoyés. On, a, on est, on est, on est dépassé hein. par les dons qui arrivent. Et apparemment, l'opération coûte quand même assez cher. Donc, du coup, euh, de toute façon, on, a, on vous donne rapidement le prix total. Comme ça, on pourra bien encore euh, euh, savoir où on va encore. Et par rapport à tout ça, mais c'est sûr que ça coûte assez cher quand même. C'est pas évident. Donc, euh, on bénit le Seigneur pour la motivation générale, mes amis. Ça, c'est terrible. On est on est dans la joie. Hein. C'est magnifique, magnifique, magnifique, magnifique. Magnifique. Donc, euh, chacun, on a vu les dons arriver. Chacun donne ce, ce qu'il peut donner. C'est glorieux. Hein. Et, euh, et on va y arriver. On va y arriver. Et ce frère-là, là, il va se remettre sur pied. Là, il, il, C'est compliqué hein, de ne de, de pas adorer le Seigneur par la suite. On a vu dans la parole les dix lépreux, il y en a un qui est parti rendre gloire au Seigneur et les autres sont partis, hein. ils, ont pris la guérison, sont par... ils ont pris la guérison, ils sont partis, voilà, ils sont partis, il y en a un qui est resté, voyez, donc il y a toujours des gens qui rendent gloire au Seigneur et on croit que ce frère va rendre gloire au Seigneur, on nom de choix, voilà, il va prendre la guérison, tout ça pour aller partir avec, faire n'importe quoi, il va rester, et mener une vie, il va se marier, il va, il va avoir un travail, les papiers, parce qu'il fait... est de l'île de la Dominique. C'est une île à côté de la Guadeloupe, à côté, pas loin. Là-bas, il parle anglais, tout ça, donc lui aussi, il parle créole. Donc, du coup, le Seigneur a permis qu'on puisse l'évangéliser dans une boulangerie. Hein. Dans une boulangerie, on a évangélisé dans une boulangerie. C'est pour dire, en fait, que le Seigneur, là, mes amis, l'évangile n'a pas de frontières. L'évangile doit rentrer partout. Et ceux qui ne veulent pas que l'évangile rentre partout, là, c'est qu'ils ont humanisé l'évangile. Beaucoup ont humanisé l'évangile. Ont, ont cru que ça allait être prêché seulement dans une église seulement dans un lieu spécifique alors que la parole doit être proclamée dans tous les lieux où l'Esprit Saint où l'Esprit du Seigneur nous pousse à parler de lui ou à crier de sa part, mes amis Voyez, on ne peut pas contenir l'évangile car la parole le dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent Voyez, donc c'est une folie Donc euh, on, doit, on doit être fou en fait pour le Seigneur Voyez, et, euh, et le Seigneur nous attend à ses pieds pour nous communiquer cette folie parce qu'il y a des gens à sauver et euh, c'est pas le temps des cancans on n'est pas dans le temps des cancans, des histoires c'est plus, nous on n'a pas le temps moi personnellement, je n'ai pas le temps de rester sur les broutilles, les cancans euh, un tel a dit un tel patati, j'ai plus le temps je, on, on s'en fiche là, là nous là il y, y a du boulot donc il y a du boulot, t'as pas le temps de regarder qu'est-ce que l'autre dit, qu'est-ce que l'autre là-bas dit euh, qu'est-ce qui est pas content on n'a pas le temps, on, on reste focalisé sur le Seigneur parce qu'il y a du boulot mais quand on est au chômage technique, mon ami spirituel Là, on va chercher à, à essayer d'embêter les gens, essayer patati, essayer de parce que soi-même, on est au chômage. Donc voilà, Donc, voilà. Parenthèse, parenthèse fermée. Trop de chômage. Il y a du boulot, mais comme les églises ont fermé, beaucoup sont au chômage, là, mes amis. Alors qu'il y a du boulot dans les trains, dans les gares, dans les, dans les avions, dans les bateaux, dans les rues, dans ta cité, ton quartier. Il y a du boulot. Il ne faut pas compter que les églises ouvrent, là. C'est fermé, il faut aller dehors, là. Il y a du boulot. Il y a des âmes, il y a des âmes à les récupérer. Ah oh, oui, mes amis. Ah oui, c'est dehors que ça se passe. C'est dehors que ça se passe. Matthieu 28. Et c'est la vision que le Seigneur nous a donnée de, de faire. C'est aller crier et faire des, des temps d'enseignement afin d'enseigner les gens et que les gens soient sauvés. C'est ça le message de l'évangile. Et c'est ce que le Seigneur nous a dit clairement de de, de, de mettre en place, de faire depuis depuis là, de, depuis là, quelques temps, depuis des années hein, quand même, qu'on a commencé à faire ce, ce, ce travail par la grâce du Seigneur. En tout cas... Euh, ah, on, est, on est à la fin, on est à la fin. Donc, Julien, délivre, Julien délivré, il a pris son baptême. On n'a même pas voulu euh, lui, euh, lui dire de prendre son baptême avec ce, ce problème qu'il a. Donc, c'est lui-même qui a demandé son baptême. Dès qu'il est rentré dans la salle, il a commencé à pleurer. Mes frères, il pleurait, il pleurait, il pleurait. Touché par la présence du Seigneur, frère. Donc, euh, il a, il a à la prédication, il a assisté, il a assisté. Et puis, à la fin, il, il me demande le baptême. Il me dit Je veux le baptême. Je lui dis, mais ton problème, comment on fait pour ton problème Il me dit, c'est pas grave, j'ai l'habitude de le mouiller. Donc, je veux mon baptême. Donc, le frère a demandé son baptême, mes amis. Des papas ont pris leur baptême, des couples ont été restaurés, des des, des, des, des, des familles, des. des... c'est terrible. Hein? Je vous dis, c'est chaud, c'est terrible ce qui se passe là-bas aux Antilles. Là. Il y a un réveil puissant. Donc, on est parti à trois avec mon frère Rudy, Johan et moi-même. On est parti à trois, mes frères et sœurs je vous dis la vérité, c'était non-stop. C'était non-stop la mission. Non-stop, non-stop, non-stop. On, on, on, on s'est déployé par la grâce du Seigneur. On, voilà, on, voilà, on se relayait même parce que l'évangile, ben, quand un était fatigué, bon, on, relayait, on faisait des rel relayages. Relayer, relayer pour que la parole soit diffusée, frère. Les sœurs ont crié aussi. Les sœurs, nous, les frères, il n'y a pas de. C'est le royaume qui est en mouvement, frères et sœurs. Donc on s'est relayé, relayé. Parce que il ben, faut que la parole soit proclamée, mes amis. Yeshua lui-même, euh, lui qui est le, le Dieu véritable, le Elohim véritable, Tout-Puissant, ben, il a envoyé les disciples deux par deux. Parce qu'il savait qu'en tant qu'humain, là, tu ne tu peux, tu, tu peux pas aller partout. Tu ne peux pas tout faire. Donc c'est pour ça en fait qu'on euh, veut bosser comme Yeshua a bossé. Hein. Il bossait comme ça. C'est terrible, frère et sœurs. Donc euh, euh, allez, on y va, on y va. Boudoum, on y va. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, c'est magnifique. Donc, euh, unité est en train de se mettre en place. Là, l'association unité est en train de se mettre en place. Voilà, vous pourrez écouter dans la vidéo qu'on a faite, quel est le but de, ce, de cette association, pour ne pas en parler de ça ici. Donc, du coup, ça se met en place. L'équipe là, là-bas est en train de mettre en place les statuts, tout ça, en train de tout mettre en place. Donc, après, à la suite, on, on, va voir, on va voir pour avoir un local, pour pouvoir avoir des denrées alimentaires, le comptement qui sera ouvert, pour soutenir d'abord les enfants, les enfants du royaume et ensuite les, les, les convertis, les soutenir, etc. Mais en tout cas, ça travaille, ça travaille, ça, ça bosse dur, mes amis, là. Il y a du boulot, là. Donc les frères et sœurs qui venaient aux conférences, au programme, pensaient qu'ils allaient venir s'asseoir comme ça. Mon ami, le Seigneur leur a dit allez, hop, dans le champ, mes amis, au boulot. <rire> il y a du boulot. Donc, euh, il faut aller devant le trône du Seigneur pour savoir quel poste il nous a confié, là. Parce qu'il y a du boulot, mes amis, il y a du boulot. Il y a du travail dans, dans le royaume là, donc euh, donc euh, le seul moyen pour rester au chômage c'est soit il y a le péché parce que le Seigneur ne peut pas envoyer des gens travailler s'il y a le péché c'est ça c'est la condition hein. donc si il y a le péché il n'y a pas de boulot pour toi mon ami pas de boulot voilà tu vas rester tu vas rester oisif parce qu'il y a le péché ou soit il y en a qui vont pas dans le champ parce qu'ils veulent pas y aller parce qu'ils ont la honte parce que il y a différentes raisons qu'il peut y avoir donc, euh, donc, en tout cas, il y a du boulot et quand on n'est pas au boulot, ben, on est au chômage technique et quand on est au chômage technique, on fait quoi Bon, il y a la paresse, donc enfin, on, on va commencer à surveiller, à avoir les yeux ici et là, patati, patata. Oh, C'est terrible, mes frères et soeurs. J'ouvre juste une parenthèse en même temps, voilà, par rapport à, à tout ça, enfin, une, une petite parenthèse. Euh, notre frère, euh, qu'on avait, euh, voilà, on avait dénoncé un projet il y a un mois de décembre par rapport à, à un frère qui travaille avec nous donc juste pour information, il est délivré hein. le frère envers les yeux, délivré suite à la vidéo qui a été faite, le frère a été délivré voilà, les œuvres ont été exposées donc le frère par la suite délivré par le Seigneur il y a eu tout un travail qui était fait dans les coulisses donc euh, donc euh, ce dossier là on le on, on l'avait le, on de, de très très près ce dossier donc euh, on déplaise à ceux qui ne sont pas d'accord que cette vidéo a été faite mais le frère est délivré, là il est avec nous dans l'équipe voilà parce que quand il y a le péché, on ne peut pas travailler ensemble, mais là, le frère est délivré, restauré. Donc du coup, euh, là, le frère, ben, il, on est deux, il bosse de nouveau avec nous dans l'équipe, il est dans les coulisses, en, en, en train d'être restauré par le Seigneur. Mais la grâce que le Seigneur l'a donnée, c'est une, une grâce terrible. Et le Seigneur ben, a rattrapé sa brebis. Voilà. Et, euh, et, et, et, et ce qui est dommage dans tout ça, c'est que personne ne lui ait dit que son projet n'était pas bon. Mais les gens, des gens, des gens sont pas contents parce qu'on a fait la vidéo. Fallait pas faire. Mon ami en déplaise aux gens qui sont pas d'accord. Je m'en fiche. Si ça refait, je le refais pour ça. Je le refais pour le salut de mon frère. Voilà. Donc en tout cas, il est délivré, restauré. Donc voilà. Donc, euh, euh, donc voilà. Ça a été fait ainsi par la grâce du Seigneur. Délivré. Ceux qui n'étaient pas contents, ceux qui en parlaient, ben, je sais pas quelle Bible on lit, mais en tout cas, le frère délivrait la parole, dit de dénoncer les œuvres des ténèbres. Ça a été dénoncé, donc euh, voilà, on a été dans les détails, parce que les détails amènent à la vie. Ah oui, parce que le Seigneur va juger les pécheurs, donc il n'y a pas de petit péché avec le Seigneur. Donc le péché doit être condamné, dénoncé, voilà. Donc on déplaise à ceux qui qui, qui, qui ont essayé d'arrêter la vidéo pour qu'elle ne soit pas dénoncée. C'est une vision, UVDN, c'est une vision, C'est pas une église locale. Donc euh, y a, y a pas, tant que quelqu'un ne vit pas dans le péché Donc euh, chacun doit s'occuper de, de, de Chacun doit s'occuper de sa maison Voilà Chacun doit s'occuper de, de ce qui se passe Dans son jardin Avant d'aller vouloir faire planter des. Euh, savoir qu qu'est-ce qu qui pousse dans le jardin de l'autre là. Occupe-toi de ton jardin Tu dois t'occuper de ton jardin Faire pousser tes, tes fruits aussi Voilà Au nom de Yeshua Donc voilà on n'est pas là pour euh, suivre euh, Les directives euh, d'une personne, oui, pas d'Ati, pas on n'est pas d'accord. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon histoire. Le frère, il est délivré, restauré au nom de Yeshua. Et euh, donc voilà. Donc, euh, qu'on dise qu'on a mal fait ou pas mal fait, la vidéo l a été faite pour dénoncer le, les œuvres des ténèbres et les délivrer aujourd'hui. On ne peut que glorifier le Seigneur. Vous voyez Donc, aujourd'hui, qu'il est délivré, il ne faut pas dire, oh oui, il ne fallait pas faire la vidéo, il ne fallait pas faire. Il est délivré. Gloire au Seigneur. Et qui lui a dit qu'il ne fallait pas faire ce projet Qui lui a dit Qui lui a dit Donc c'est compliqué. Des gens ne sont pas d'accord qu'on a fait la vidéo, mais des gens disent qu'il oh, ne fallait pas faire. Mais Qui lui a dit qu'il fallait quitter son projet Qui lui a dit que son projet n'était pas bon <rire> Mes amis, c'est terrible. En tout cas, juste pour mettre la parenthèse de, par rapport à ça, ce frère-là, c'est un enfant du Seigneur, de Yeshua. Euh, il arrive à un chrétien de tomber d'une manière ou d'une autre, etc. Ça arrive. Et, euh, et quand un chrétien se repent, le Seigneur le sauve. Et, euh, et puis voilà, mais on ne peut pas être dans la compromission Sous prétexte qu'on travaille ensemble, compromission, patati, bon patati Non, non, non, non, non, c'est un dossier que nous de, de l'équipe connaissons très bien Donc euh, c'est ceux qui connaissent un dossier de, de très près qui peuvent euh, euh, juger, un, euh, régler un dossier Donc euh, qu'on ne connaît pas un dossier, on ne rentre pas là-dedans Qu'on ne connaît pas quelque chose, on ne rentre pas dedans pour essayer de mettre son nez Pour essayer de... de... Non, non, non, non, non, qu'on ne connaît pas quelque chose il faut aller à l'origine des, cho des choses. Quand on veut savoir la vérité, on doit aller à l'origine des choses. Voilà. Donc, euh, parenthèse fermée. Voilà. En tout cas, notre frère Julian est délivré, frère, euh, délivré, restauré. Donc là, il va, on va, on, on va par la grâce du Seigneur, il va se remettre d'aplomb, de, de, de, sur le, un bon chemin là. Et, euh, et là, du coup, les frères et soeurs des Antilles, là, euh, sur place, lui ont donné. Euh, lui ont donné euh, du, du, voilà, du gaz, tout ça, tout ce qu'il a besoin et on va voir comment le Seigneur va permettre qu'on le soutienne euh, voilà, par rapport aussi à ses besoins personnels parce que c'est très difficile par rapport à, à lui c'est très difficile et on ne veut pas qu'il retourne dans la drogue le deal, tout ça donc euh, on va essayer de le soutenir pour que sa vie aille de l'avant au, au nom de Yeshua il peut s'a sauver au nom de Yeshua et euh, donc, on, je suis dans la joie. Et je tenais aussi euh, à encourager nos frères et soeurs des Antilles pour le travail que vous faites. Voilà, nous, toute l'équipe VDN, on, voilà, on, on bénit le Seigneur pour l'œuvre que vous faites là-bas, aux Antilles-là. Euh, cette œuvre-là, magnifique, notamment CJM Radio de Jésus-Christ. Le travail que vous faites là, de, de, de cet engouement qu'il y a là, euh, franchement, je, je suis encouragé. Hein. Je suis très encouragé que le Seigneur vous bénisse aussi, même les sœurs aussi, nos sœurs qui crient comme ça là, qui se lèvent pour euh, aller aider les gens, aller aider les familles, aller évangéliser. Euh, vous avez saisi les choses et je prie que vous y alliez encore très loin au nom de Yeshua de Nazareth, très très très très très, très loin. Donc voilà, et que notre, notre soit touchée. Donc euh, je, je crois que le Seigneur va nous renvoyer tôt ou tard dans, dans, dans nos îles, hein, dans nos pays respectifs. Voilà, c'est un temps où le Seigneur est en train de préparer ses enfants à retourner dans, dans leur pays respectif. Hein. Donc moi, j'attends le feu vert. Et beaucoup, moi, je, j'irai là. On va là où le Seigneur nous dit d'aller. Donc dès que c'est bon là, moi, même si on a des biens, etc., on vend tout, on met en location, on bouge, mes amis. Il ne faut pas rester. Oui, il ne faut pas se dire oui. Comme j'ai des biens, oh, comme j'ai ça, oh, comme j'ai ci, oh, je ne peux pas, je ne peux pas. Mon ami, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. À cause de quoi Du matériel, mes amis. Donc quand le Seigneur dit un, un, un, de, de, de partir, de bouger, il faut bouger. Moi j'attends juste qu'il me dise c'est bon là. Boudoum. Moi je rentre au pays, mes amis. Ah oui, ah oui, ah oui. Donc, euh, donc euh, voilà, pré préparons-nous tous. Hein. Le Seigneur va commencer à nous à envoyer chacun. Il y a des choses qui vont se, se mettre en place, mes amis. Donc, euh, donc voilà. Et euh, unité se met en place. Et euh, donc voilà. Et, euh, et euh, je bénis aussi pour mon frère euh, Michael, ex-caporal Maiki. Bon Dieu, délivre Michael. Bon Dieu, touchez Qu'il y a Michael. Qu'il y a moi Adam, la joie. À partir, content, content, hein, Michael. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Terrible, mes amis. Bougavine vient moi, oui, et on fait qu'à Bouga on crie comme ça à Destrelon. Je vois un monsieur qui apparaît là. Et que un, comme il est grand comme ça, là, parce qu'il y a un jeune qui m'embrouillait. Un jeune, un jeune qui a juré moi, juré moi, juré moi. En gros, il m'a Un jeune qui m'a et qui m'a qui m'a Et puis je vois Michael à côté. Il écoute, il écoute, il écoute, il écoute. Et euh, parce qu'en fait, en arrivant d'Estremonde, je crois qu'il m'a, il m'a entendu crier ou il m'ont vu je sais, je sais plus. Et sa femme lui dit Ah, il est hervé. Et du coup, euh, le Seigneur a conduit la chose parce que dans cette journée-là. On, a été crier, euh, on était parti crier, on était parti en évangélisation, on était en évangélisation, évangélisation sur la basse terre. On ne devait même pas passer à Destreland, on devait aller dans un autre centre commercial. Et puis le Seigneur a permis qu'on on on, s'arrête à, à Destreland. Et c'est là en fait qu'on a crié là-bas. Et je crois qu'ils m'ont entendu, je ne sais plus comment, je, je, je plus, plus bien comment ils avaient dit ça. Mais en tout cas, sa femme lui a dit Oh, il y a Hervé. Donc du coup, il est venu. Je vois qu'il est là, comme ça, tout grand qu'il est là. <rire> Et il me dit, bon, il attendait son tour pour me parler, et en fait, qu'à ça va, je fais, eux c'est qui ça? Il me dit qu'à poil je fais, quoi? Mais je t'écoutais, moi, en gros, je t'écoutais dans le monde, moi, tout ça. Là, là, là, c'était là, j'étais, j'étais, j'étais, j'étais, oh là là là, j'étais dans la joie. Dans la joie, mes amis. mon cœur fort? Mon cœur là, ça bat fort, mes amis vois le, les gens les, les, les tes, tes tes frères tes frères du pays libérés tes tes, tes frères et soeurs libérés du pays non mais c'est c'est c'est je ne sais pas si vous réalisez en fait le le, le, le sentiment que ça, ça procure dans le cœur la joie que ça procure dans le cœur de voir en fait ton, tes tes frères et sœurs tes compatriotes ton peuple libéré par le Seigneur qui ouvre les yeux ça te pousse encore à continuer à crier à faire le travail voyez donc en fait dans une œuvre, mon frère, ma soeur, il ne faut pas rester sur les dires. Ça risque de tuer l'enfant, de tuer le bébé, de tuer la vision. On n'a pas le temps de rester sur les dires. On n'a pas le temps de rester, euh, oh, quelqu'un n'est pas content, un tel n'est pas content, un tel patati, un tel. On s'en fiche, mes amis. Tant que tu n'es pas dans le péché, travaille. Tu vois, c'est un temps où il faut travailler, c'est un temps où il faut se lever. C'est un temps où il faut annoncer la parole. C'est un temps où il faut aller à la rencontre des élus. Il y a des élus que le Seigneur veut délivrer. Oh oui, ils attendent juste la parole. Et ils vont se convertir, mes amis. Vous Voyez Donc, il ne faut pas rester sur les paroles. Oh, patati. tel n'est pas content. On s'en fiche. Que chacun se lève pour travailler, mes amis. Voyez Que chacun aille au charbon, comme on dit. Chacun se lève pour bosser. C'est comme dans le monde. Les gens réussissent parce que parce qu y a beaucoup euh, euh, mettent en place des sociétés, des entreprises, etc. Et, et les jaloux, là, qu'est-ce qu'ils font ben, ils commencent à parler parce que c'est... Oh, mais pourquoi tu n'as pas créé ta société toi hein? C'est comme le monde, hein? regardez comment les gens jalousent ceux qui réussissent parce que ceux qui réussissent des fois, là ils se réveillent tôt le matin, ils bossent, ils, ils, font, ils mettent en place des choses, tout ça, ils, voilà, ils font des sacrifices. Mais d'autres là, ils sont comme des pachas, comme des paresseux et ils sont aigris parce que d'autres euh, réussissent, d'autres avancent. Et dans l'œuvre du Seigneur, c'est la même chose qui peut se reproduire Les, des, des cancans, des jalousies, tout ça C'est pas un temps de. C'est un temps où il faut se lever, frères et sœurs C'est un temps où il faut euh, demander au Seigneur Seigneur, c'est quoi mon poste d'embauche C'est quoi mon poste Ah oui Au lieu de rester captif, captivé, euh, euh, jalousé euh, Avoir de la, des choses dans le cœur contre un tel ou un tel Tout cela, ça, ça détruit l'œuvre ça, ça, ça, ça, ça, ça peut détruire une œuvre si tu ouvres tes oreilles à, à, à ces hommes et ces femmes qui ont des choses dans le cœur. Ce n'est pas du Seigneur tout ça là. Ah non, on parle de fermer. Donc l'œuvre des Antilles, là, c'était glorieux. Vous voyez? On a fait évangélisation. Euh, pendant sept jours comme ça, on a, on a, on a été on, Voilà, c'était non-stop la mission, non-stop. Je n'ai même pas pu voir ma famille. Je n'ai même pas eu le temps de m'arrêter correctement voir ma famille. Même pas cinq minutes. Parce que il y avait une ligne, il y avait une ligne directive à suivre, donc on n'avait pas le temps pour s'arrêter, pour euh, aller voir nos familles, tout ça. Voilà, on n'avait pas le temps. C'était le Seigneur, c'était compliqué. C'était compliqué. C'était très compliqué, frères et sœurs. Très co, mission commando. Hein. Oh là là là là là Donc là, on est on est rentré. Euh, voilà, on est tr fatigué, hein. très très fatigué. Hein très très fatigué très, très très très très très fatigué je vous dis donc après il fallait rentrer en jeûne prière tout ça parce que ben, faut qu'on soit restauré c'est voilà c'est en tout cas c'est beau il y a un réveil puissant oh là là là là là là on a eu de nouvelles personnes beaucoup de nouvelles personnes pendant les, les programmes des nouvelles personnes qui voilà qui qui ont pu venir et recevoir la parole il y avait la présence du Seigneur il y avait comme une nuée du Seigneur qui nous couvrait, c'était glorieux mes amis, qui amenait la crainte là. je vous dis, ça amène la crainte Là, je parle là, mais ça amène la crainte oh non, non, non, non, non. et nous sommes dans ce temps de la fin, dans ce, nous sommes à la fin donc le Seigneur n'a plus rien à perdre là, le Seigneur il est en train de mettre le paquet frères et sœurs pour libérer les âmes il met le paquet pour qu'on puisse parler frères, oh oui il nous saisissait dans les, même dans les boulangeries il nous a saisi euh, euh, même dans les boutiques Aller parler aux gens, je vous dis, c'était terrible hein? En fait, depuis, de, de, tout partout, partout, partout, partout Même dans l'avion, dans l'avion, évangélisation, je vous dis Que ce soit l'aller, que ce soit le retour Partout, partout, euh, euh, mission, évangéliser les gens frère, maximum, un hein, maximum Pourquoi Parce que le maître vient Et la parole dit que, euh, euh, que cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitée Oh oui, et ensuite viendra la fin. Donc, si la fin, on la veut, ben, il faut parler. Il faut parler pour que la fin arrive. <rire> Parce que tant que tout le monde n'a pas entendu, comment voulez-vous que le Seigneur revienne Et ça aussi, nous, on est là, et beaucoup de chrétiens, sont là, beaucoup de chrétiens ils sont là, ils sont oisifs, paresseux, peureux. Hein? Peureux comme pas possible. Hein? Pourquoi Parce qu'ils ont peur, ils ont peur, ils ont peur. C'est quel évangile que vous avez reçu C'est quel évangile on a reçu un évangile de force, un évangile de puissance. On doit faire confiance au Seigneur, car c'est lui qui mandate, c'est lui qui nous couvre. Donc vous voyez Donc on ne doit pas trembler, patati, devant les hommes. On ne doit, doit pas trembler devant les hommes, frères et sœurs. Vous voyez Donc on reçoit la parole. Lorsque le Seigneur nous délivre du péché, nous délivre de la mort, de la maladie, on doit lui donner tout, toute notre vie. Faire tout ce qu'il dit de faire. S'il dit d'aller à gauche, on va à gauche. S'il dit à droite, on va à droite. Et moi personnellement, nous personnellement On veut rester à l'écoute de Yeshua Pourquoi Parce que lorsque nous voyons Ses œuvres, lorsque nous voyons Papa libérer de telle manière des âmes Mes amis, comment voulez-vous qu'on reste euh, euh, Sur les histoires sur les... Oh, Non, non, non, non, on peut pas Ah non, non, non Le Seigneur revient, il y a une œuvre Que le Seigneur veut faire avec son église hein? Il y a tellement de paroles, de prophéties Qui ont été libérées par des, des, des Comment dire par euh, comment dire, plusieurs prophètes dans les temps passés Par des prophètes Tout ça Des, des choses qu'ils ont vues dans la fin des temps Notamment euh, Wilkerson, David Wilkerson qui parlait des choses de la fin des temps Nous y sommes dans cette fin des temps Nous y sommes Et c'est là où le Seigneur attend ses guerriers C'est ces là qu'il faut être guerrier C'est pas dans les églises hein? C'est là qu'il faut être guerrier C'est dans ces temps-là que nous sommes Donc la terre est grande Il y a des billets d'avion Tu peux prendre ton billet Partir dans un train, partir là-bas, il faut, il faut se lever. N'attends pas ce qu'on t'envoie là. Attends ce que le Seigneur t'envoie, mes frères et sœurs. Alléluia. Donc dans ta cité, ton quartier, tu es en mission aussi. Vous voyez Donc euh, mes amis, mes frères et sœurs, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc la mission là, c'est euh, l'association Unité. Bah, est, elle est née, elle est née le, dans cette mission là. Ça, une, euh, après la prière à la fin d'un programme, c'est là que cette pensée a été donnée par le Seigneur et cette niche, et voilà et unité, boum, unité unité, voilà, cette association qui va être euh, pour les îles à côté, les nations et là on a reçu déjà des mails, des gens qui veulent travailler dans cette association depuis la Martinique donc rassurez-vous là nous sommes en train de tout mettre en place euh, sur place au, au, niveau de la, au niveau de la Guadeloupe et ensuite euh, des équipes partiront aussi euh, rencontrer d'autres frères et sœurs sur la Martinique la Guyane aussi, ne quittez pas et d'autres et d'autres pays euh, voilà pour pouvoir mettre aussi euh, des pôles des unités des, voilà des pôles unités des, des pôles unités dans voilà des des des branches d'autres enfin voilà comment on peut dire ça je sais même pas des des des pôles voilà d'autres pôles unités sur différentes îles donc euh, on, on est en train de mettre ça en place donc on a reçu des mails déjà donc rassurez-vous on est en train de mettre ça en place par la grâce de Yeshua de Nazareth donc euh, donc voilà et, euh, et je vous dis quand je vois le cas de Juliane, Juliane, c'est magnifique, vous avez pu voir la vidéo qu'on a mis au début, cette vidéo là où il pleurait carrément, hein, touché, touché frères et sœurs, hein. voyez un peu, donc le frère dans, dans une boulangerie, dans une boulangerie, le, en plus on ne voulait même pas s'arrêter à la boulangerie, le Seigneur a permis on s'arrête, boum on s'arrête à la boulangerie. On est rentré dans la boulangerie, on a commencé à évangéliser les, et les boulangères, et les clients. On s'est assis à la table avec Julianne. Boum! On a commencé à lui parler, parler, parler, parler, parler. Le gars pleurait, pleurait, pleurait. C'était terrible, hein? C'était terrible. Et, euh, et du coup, voilà. Et ensuite, après, bon, on a rencontré Capoël Maki dans la, je crois que c'était dans la même journée. Je sais plus, c'était le l'endemain ou la même journée. Bon, en tout cas, le frère euh, Michael, pff, quelle humilité. Le frère, il était là, tout simple, tout ça, et euh, touché par la parole, touché par les témoignages, touché par, par le maître. Voilà pourquoi il faut payer le prix. On doit payer le prix, frères et sœurs, payer le prix. Voyez, se sacrifier pour le Seigneur, parce qu'à travers nous, il y a des vies que le Seigneur va sauver, va délivrer. Voyez, il ne faut pas qu'on soit égoïste. Voyez, en sortant dehors, il y a des âmes qui vont entendre la parole. Si on ne on va, on, on va on, on, on prêche pas. Comment seront-ils sauvés Comment entendront-ils parler du Seigneur voyez Donc, quand on a vu ce jeune vivant, s'est dit, mais ça veut dire qu'il aurait pu mourir. C'est-à-dire qu'on ne l'aurait plus jamais pu revoir. Tu voyez? Donc, d'où l'importance d'annoncer la parole. Il faut qu'on arrête de dire, oh, je ne peux pas, oh, un tel, ça c'est pour un tel, oh, c'est plus lui, oh, moi, ce n'est pas ma grâce. Il faut qu'on arrête ça là. Il faut qu'on arrête ça. Ça, ce n'est pas le message de l'évangile. La Bible dit que, euh, euh, allez, c'est aller, c'est toute l'église. Donc il faut qu'on arrête un peu là. Ça, c'est la peur, ça. C'est la peur, c'est compliqué tout ça là. C'est pas du Seigneur de parler comme ça. De dire oh, non, c'est pas ma grâce d'aller évangéliser. Vois, c est, c est, mais c'est quoi ta grâce alors C'est quoi ta grâce De rester à l'église tous les dimanches assis à la même place Vous ne voyez pas que le Seigneur a les églises C'est dehors, je vous dis. Donc c'est écrit allez et faites des nations des disciples. Donc il euh, ne faut, faut pas qu'on ramène une autre doctrine et, euh, et, et qu'on veuille être des, des hommes d'église. quoi. C'est pas, pas la Bible, ça. C'est pas la Bible. Le Seigneur nous veut dehors. Parce que des gens périssent et on doit jouer un rôle Où est l'église Où est l'église où, où sont ceux qui ont reçu l'onction Où sont les femmes, les hommes qui se disent avoir reçu l'onction sont Où, où sont-ils frères et sœurs L'onction qu'on reçoit du Seigneur, eh ben, elle doit être euh, mise euh, euh, comment dire, au profit des, de, des âmes, des hommes L'onction c'est la capacité Vous voyez On a reçu cette onction, ben, on doit euh, euh, comment dire, aller sur le terrain et évangéliser vous me direz, oui, mais je ne peux pas crier. Je, on n'a pas dit qu'il fallait crier, mais il faut aller parler aux gens. On, on doit témoigner la vérité aux âmes. Vous voyez On doit prendre soin des autres. C'est ça l'évangile. Il ne faut pas qu'on se dise, oui, Oh ça c'est plus euh, Hervé, Oh ça c'est plus Joanne. c'est plus Ulrika, euh, ça c'est pas trop. Mon ami, ça c'est, désolé, hein. c'est une forme de, de, de parole pour ce, pour être paruçu, pour une, parce qu'il y a la honte, on a peur, tout ça. Et euh... Et, ou soit il y a le péché aussi parce que quand il y a le péché, on ne peut pas l'évangéliser. Hein? Ou soit on n'est pas amoureux du Seigneur. Parce que quel homme qui n'est pas amoureux ne va, va pas le montrer. Quand on a amoureux du Seigneur, ben on parle du Seigneur. Parce que la parole dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc si ton cœur ton est rempli du Seigneur, quoi que, quoi que la chair ne veut pas, tu vas parler. Parce que c'est ton cœur qui parle. Ce n'est pas, pas, pas, pas toi, c'est ton cœur. Donc quand on est amoureux du Seigneur, qu'on a donné totalement sa vie au Seigneur, de qui on va, on va, on va, on va avoir peur de peur, de qui mes amis de parler de Yeshua Vous, vous, vous croyez, croyez qu'on le fait de notre propre force C'est vraiment par la grâce du Seigneur, parce que nous autres là, c'est compliqué. On est humain. Donc c'est la grâce et, et, la, et la passion pour Yeshua. Moi je suis passionné, hein? passionné par le Maître. D'où il m'a retiré Il ôtez-moi oui, dans, dans le péché mes amis. Il oui, ôtez-moi dans, dans, dans le mal, le sexe. Vous voyez, la porno. Il délivre moi il mal. Il délivre moi mes frères et sœurs, Vous voyez donc il faut se lever, il faut se lever pour le Seigneur, il ne faut pas être oisif, voyez? on doit se séparer du mal Tu es marié, eh consacre-toi, toi et ta femme à, à la prière et, et, et, et reste attentif à ce que le Seigneur va vous demander de faire voyez? Parce qu'il y a des vies à libérer, il y a des familles à libérer, voyez? il ne faut pas qu'on reste là-haut, moi, moi je suis attaqué On sera toujours attaqué jusqu'à la fin des temps frère, jusqu'à l'enlèvement, jusqu on sera attaqué Donc on doit se lever dans la prière, la sanctification, et le Seigneur te dira quoi faire, voyez. Il te dira quoi faire, voyez. Donc, euh, donc voilà un peu. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais en tout cas, euh, voilà la mission. On a reçu pas mal de dons aussi pendant la mission. Voilà qu'on a pu aussi, comment dire, donner à, à Julien, Julien, Julienne, pour acheter des poches. Et le frère, il nous envoyait les photos de l'achat qu'il a fait. Voyez la transparence. Ça commence comme ça la conversion. La transparence, vous voyez, il a il a il a il, a, il, a, il a été transparent. Il nous a envoyé la photo de tout ce qu'il avait acheté. Vous voyez, des, des pochettes là pour son ventre là et euh, ça nous a choqué. On a dit waouh, waouh, non là, Ça c'est une conversion. Ça là c'est une conversion authentique frère et soeur Donc là là, on peut sur le lest là, on aura des comptes à rendre au Seigneur. Je vous dis, on aura des comptes à rendre. Donc ce frère là, on va le soutenir. Je vous dis, on va mettre la main à pâte, on va le soutenir en de Yeshua. Et on va y arriver il va, thème, il va aller prêcher dans son île aussi la Dominique, il va aller voir hein? Et on croit qu'il va se marier tout ça. Au nom de Yeshua, travailler Avoir une vie Et, et je vous dis, ça c'est un témoignage puissant Aïe aïe aïe aïe, aïe, aïe. <rire> Oh C'est pas humain ça Comment un humain, c'est vraiment le Seigneur Comment quelqu'un peut trouver quelqu'un dehors Et aller soutenir pour une opération Si c'est pas la puissance de Yeshua, c'est qui C'est Yeshua vous Voyez ces œuvres là là, c ça nous fait trembler hein. C'est les œuvres de Yeshua, hein, mes amis qui, La parole dit quoi L'Esprit Saint convaincra le monde de péché, de justice et de jugement Donc quand quelqu'un commence à haïr le péché, c'est qui qui fait ça C'est Yeshua, c'est pas le diable hein? Donc s'il y en a qui ont des doutes là, c'est le diable C'est le diable qui fait tout ce qu'on fait Mon ami, si tu dis que c'est le diable ben, Toi tu fais quoi Qu'est-ce que toi tu fais Si c'est nous, si, si c'est le diable qui fait ça Toi tu fais quoi parce que le diable ne donne pas l'amour. Hein. Le diable n'amène pas à, à, à, à la libération des âmes, à la prise de conscience des âmes. Non, non, non, non. Ce n'est pas le diable, ça. Vous voyez donc, euh, donc, si le diable fait ça, Jésus fait quoi, Jésus Qu'est-ce qu'il fait, Jésus, alors Vous voyez Tellement que beaucoup sont jaloux, jalousie comme pas possible, mais les gens vont, vont attribuer l'œuvre du Seigneur au démon. Là, c'est grave. Ça, ce n'est pas mon problème. Hein. Ça, c'est entre vous et le Seigneur. Vous voyez? voyez comment c'est grave En tout cas... Euh, on veut glorifier le Seigneur, on veut crier encore. Voilà. On va encore crier, que les gens soient contents ou pas qu'on crie, on va crier. Voilà. On va crier. Voilà. Comme le Seigneur dit, ouvre ta bouche, il la remplira. Donc, on va parler, on va crier, on va évangéliser, on fera ce que le Seigneur demande. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je vais t'encourager à faire ce que le Seigneur demande. Tu dois retrouver ton poste. Tu as abandonné ton poste, il faut retrouver ton poste, il faut il faut, il faut, faut qu'on arrête. C'est le temps là, c'est le temps, la, la moisson est devant nos yeux. Tu vois, on ne peut pas être là toujours, euh, regarder ce que les autres font et soi-même on fait rien. Il faut se lever, cette affaire te concerne frère, ma soeur, cette affaire te concerne. On a une choix, voyez, et c'est le Seigneur qui envoie, ce n'est pas un homme, ce n'est pas nous qui envoyons, c'est le Seigneur qui envoie. Donc il faut que tu ailles consulté celui qui donne les emplois, le poste là, c'est Yeshua. Donc si tu n'es pas dans le péché n'es pas dans le péché, tu, tu le crains, eh ben il peut t'embaucher. Mais s'il y a le péché là, il ne peut pas t'embaucher, c'est pas possible. La seule condition là, c'est pas les diplômes physiques, hein, c'est pas de péché. Pas être positif au péché, comme je, je, je, je, je dis dit l'autre fois. voyez Il faut demander pardon au Seigneur et, et se détacher du mal. Parce qu'on ne peut, peut pas prêcher l'évangile, aller vouloir sauver des âmes alors que soi-même on est lié dans le péché, c'est pas possible. Donc, euh, d'abord, donc, euh, sauve-toi, sauvons-nous nous-mêmes avant de vouloir aller sauver les autres sauver les âmes. Parce que la parole dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde, le monde entier, s'il perd son âme Donc si toi, tu n'es pas sauvé, comment tu veux aller te lever pour sauver les gens Il y, y a un problème. Tu ne pourras pas. Tu, tu, ton cœur va te condamner. Tu ne pourras pas te lever. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Donc soit les gens qui ne se lèvent pas pour travailler pour le Seigneur, qui se disent chrétiens, soit ils ont, sont dans le péché, soit ils ont la honte, soit ils ont peur, soit... Euh, soit, euh, soit, euh, soit ils ont peur de dire des hommes, ils ont peur du regard des gens, etc. Ils vont pas se lever. Ils vont rester là à faire des, des, des, des histoires. Ils vont rester dans, le, dans, le, dans les tribunes. Voilà, dans les tribunes. Vous voyez, des tribunes. Et regarder comment le match se joue. Et ils vont être comme les supporters là qui critiquent les, les, les, quand, les, quand, les, les quand les footballeurs à des buts. « oh, Pourquoi elle a fait comme ça ?»« Il oh, fallait faire comme ça. » oh. Ils vont râler, râler, râler. Alors que eux sont assis bien, bien comme il faut dans, dans les tribunes. Voyez? Et quand tu es assis, là, tu ne bouges pas, ben, le ventre, ça grossit. Tu deviens gras. Et voilà comment beaucoup de chrétiens sont assis, assis dans les tribunes, tels de supporters gras. Ils ne se lèvent pas, ils ne bougent pas. Et parce qu'il ben, y a le péché, euh, la, la camaraderie, euh, tout ça, le monde, tout ça. Il n'y a plus la passion, il n'y a plus l'amour, il n'y a plus le feu qui brûle. Pour Yeshua, il n'y a plus le premier amour pour Yeshua. Donc, on devient oisif et on commence à envoyer des cailloux sur ceux qui sont dans le match, en train de jouer, mes amis. C'est terrible, ça. Voilà comment... Euh, beaucoup sont aujourd'hui frères et sœurs, c'est terrible. Donc, aussi, beaucoup font aussi par euh, euh, comment dire, par, par jalousie, des choses comme ça, par jalousie, tout ça, par haine, et, et c'est pas bon. Donc, quand tu vois quelqu'un travailler, il faut, faut rendre gloire au Seigneur. Donc, euh, voilà, en tout cas, on bénit le Seigneur, je suis dans la joie, on veut rester dans, dans l'humilité, craindre le Seigneur, être dans la vérité, ne pas agir chanellement, agir selon la parole du Seigneur, afin que des vies soient encore sauvées aux Antilles. Et, et pour ceux qui aimeraient soutenir la mission, vous, vous, pourrez, vous pourrez le faire. En envoyant simplement euh, soutien mission par... Euh, quand vous faites le don, simplement soutien mission parce qu'au mois de juillet, si le Seigneur permet, on va aller au Maroc, au Maroc et au Sénégal. Et, euh, et, en, et euh, au mois d'août en Guadeloupe encore. Donc du coup, voilà, le Seigneur permet qu'on aille dans d'autres pays. Parce que c'est évangélisation des nations. Et on croit que le Seigneur peut faire du bien aussi à, aux autres nations. Euh, parce qu'il est vivant, il est venu pour les nations, pas pour un seul pays, pas pour un seul peuple. Donc il est venu pour les nations. Donc nous voulons aussi, par la grâce du Seigneur, nous laisser conduire à aller euh, dans d'autres pays aussi, annoncer la parole, soutenir les gens qui sont dans le besoin. Donc euh, voilà, Donc, euh, au mois de juillet, hein, donc les dates vous seront données par la suite. Donc, dorénavant, de, voilà, vous, vous pourrez déjà, si vous le, vous le souhaitez, soutenir aussi cette mission qu'on qui, qu qu prépare dans la prière. Voilà, qui sont, qui sont en train de, de se préparer, euh, voilà, pour le Maroc et le Sénégal et la Guadeloupe. Donc, euh, si vous avez le cœur de nous soutenir, que ce travail se fasse, parce que c'est aussi grâce à vos prières et vos dons que euh, ce travail se fait, mes amis. Hein. Ah oui, ah oui. Et euh, quand je vois comment le Seigneur soutient la mission, je suis choqué. Je suis, je suis choqué, hein. choqué, choqué, choqué, choqué, choqué. Ah oui, donc euh, le Seigneur envoie, donc il rémunère. Enfin, il, comment dire, il, il C'est lui qui, comment dire, c'est qui, qui, soutient quoi plutôt. C'est lui qui soutient la mission, voyez, afin que ben, les missionnaires soient envoyés. Donc, euh, c'est donc glorieux, c'est glorieux. Donc voilà un peu ce qui s'est passé pendant la mission. On a fait des conférences, prié pour les délivrances des âmes, il y a eu des baptêmes. Il y a au moins, je crois, neuf baptêmes, neuf baptêmes. Donc, on a eu neuf baptêmes et, euh, sur la mission. Et euh, voilà, on a pu soutenir Juliane soutenir une famille des, des dons sont arrivés aussi que vous avez bien envoyés. donc euh, l'équipe sur place voilà, s'occupe de tout ça donc euh, voilà ça sera pour l'association Unité hein. Voilà, si vous voulez déjà aussi envoyer euh, des dons euh, on, on peut vous donner une adresse pour que ça puisse déjà arriver déjà là-bas pour euh, Unité donc euh, tout ce qui est dans les, dans Ré, si vous voulez hein. conserve, boîte de conserve euh. si euh, en Guadeloupe il y a des, des gens qui ont des frigidaires, des congélateurs tout ça des gazinières tout ça je sais pas voilà unité voilà est là pour pour recevoir tous ces dons donc on peut s'organiser donc euh, voilà envoyez-nous simplement un mail sur uvdn.contact@uvdn.org et on va s'organiser pour récupérer tous les denrées pour pouvoir soutenir ceux qui sont dans le besoin mes amis hallelujah parce qu'il y a des frères et soeurs qui souffrent qui sont dans le besoin et euh, et le fait d'avoir la tête dans, tellement dans les histoires des fois, ben beaucoup ben, perdent la foi, beaucoup retombent dans le monde. Donc c'est pour ça en fait le Seigneur ne veut pas que dans son corps qu'il qu y ait des indigents, qu'on puisse soutenir d'abord les gens de la maison, comme on l'a dit dans l'émission, d'abord les gens de la maison avant d'aller courir, soutenir les gens de l'extérieur qu'on connaît même pas, alors que nos frères et soeurs qu'on connaît, on ne s'occupe même pas d'eux. quoi. C'est pas juste et c'est pas correct de voir Yeshua de Nazareth. Donc ça commence comme ça, c'est par sa maison, par la maison, par les gens de la maison, par nos frères et sœurs. Donc on est une famille, donc si nous, les, gens, les, gens de, les gens de notre famille ne sont pas nourris et qu'on veut nourrir ceux de dehors, on est hypocrite, c'est l'hypocrisie. Donc en fait, en vérité, euh, on doit commencer par la maison, Voilà soutenir nos frères de la maison qui n'est pas d'indigents et que chacun puisse euh, marcher dans la foi et dans la paix avec le Seigneur. Donc en tout cas, voilà. Donc euh, voilà, on bénit le Seigneur pour la vie de Michael ex caporal Maïki pensons à lui dans la prière parce qu'il sera combattu il voilà. faut vraiment penser à lui dans la prière parce qu'il y aura des combats l'ennemi n'est pas content parce qu'il a, a, a quitté ce, ce genre de, de choses, de musique par la grâce du Seigneur donc on va, on va le soutenir dans la prière lui et sa femme, ses enfants au nom, nom de Yeshua donc euh, voilà, en tout cas, on est dans la joie dans la joie, dans la joie, dans la joie donc on était en mission sans relâche, sans relâche voilà, dans, dans les rues, dans les magasins, euh, euh, on annonce la parole, hein. la parole a été annoncée euh, euh, avec force, donc on s'est pas retenu, on a tout dit ce que le Seigneur voulait qu'on dise, pour que les gens soient libérés, hein. libérés, que ça puisse planter dans les cœurs des des, des, des, des, des choses. Même dans les boulangeries, à la queue, parler de donc euh, c'est ça la parole, c'est ça la mission, c'est ça Yeshua, il est sans frontières, Yeshua rentre partout, dans tous les bâtiments, partout, il rentre partout. Dans tous les lieux, la parole n'a pas de limite, la parole n'est pas fermée, la parole n'a pas le corona Non, non, non, non, non. la parole de Yeshua n'a pas le corona La parole de Yeshua c'est la liberté mes amis Il nous a rendu libres, Yeshua donc proclame sa parole Parce qu'il y a des là que le Seigneur veut sauver à côté de toi Donc euh, même à l'aéroport, l'aéroport on a annoncé la parole aussi mes amis On a annoncé la parole là-bas, les gens ont été interpellés à l'aéroport donc c'est un, un temps de folie hein. C'est un temps de folie Donc celui qui réfléchit là Celui qui a honte là Mes amis te, Le Seigneur aura honte de toi devant le Père hein. Donc tu dois faire ce qu'il te dit de faire Avoir ce cœur disposé Vous voyez Donc voilà un peu euh, le compte rendu de la mission On a plus de 2000 euros déjà pour euh, Juliane Pour son, son opération Donc euh, soutenons aussi notre frère Juliane à la prière Parce qu'il sera aussi comme à tu Comme on, on le sait tous on, Voilà voilà, on doit vraiment prier pour lui Vraiment que le Seigneur le garde Et que euh, qu'on puisse euh, vraiment euh, euh, l'aider en fait aussi à, à aller jusqu'à l'opération Afin qu'il soit, qu soit en paix quoi Qu'il soit en paix mes amis Donc euh, j'espère que je n'ai rien oublié Voilà Donc en tout cas je bénis mes frères Rudy et Johan Qui étaient là, qui étaient comme il a mal à patte hein, Qui ont bossé, bossé d'arrache-pied là Voilà pour le Seigneur qui ont évangélisé, qui ont su prêcher, prier pour les prier pour les gens, conseiller les gens, tout ça, ils ont bossé, frères et sœurs, et, et c'est ainsi qu'on grandit, c'est ainsi qu'on apprend. C'est en mettant la main à la patte qu'on découvre la grâce que nous avons reçue. Vous voyez Donc, euh, ouais, si ton fils à la maison reste tout le temps assis à la maison, euh, il va pas, il va, il va pas à l'école, euh, comment il peut savoir que... Euh, voilà, comment il peut travailler Donc, en fait, c'est en mettant la main à la patte qu'on découvre les dons, les talents, que Yeshua a mis en nous et euh, voilà pour sa gloire donc c'est ça, c'est un, un temps de mission c'est le temps de la mission mes amis donc euh, que, que chacun puisse saisir cela et que personne ne puisse passer à côté de ce que le Seigneur est en train de faire parce que ben ça va encore monter ça va encore aller fort mes amis et quand il y a un tel travail que le Seigneur fait je, je, moi personnellement je n'ai pas le temps euh, je n'ai pas le temps d'histoire il, il y a tellement de boulot que tu t'as as pas le temps T'as pas le temps. Euh, en fait, tu, tu en fait, as plus le temps. un Tel dit un tel. Je, je m'en fiche. T'as plus le temps. Pourquoi? Parce que quand tu vois tout ce qui se passe là, t'as pas le temps. C'est, est, est compliqué. Le ciel en train de se glorifier, se glorifier dans les nations, se glorifier dans les cœurs. On n'a pas le temps de rester dans les histoires euh, humaines, charnelles. Non, non, non, non, non, non. C'est le temps d'avoir les yeux vers Yeshua de Nazareth. Hein, il ne nous a pas appelé pour être dans, dans, dans la chair Dans les histoires, dans les problèmes, dans le péché Il nous a appelé pour vivre sa présence Pour vivre sa gloire frère et soeur C'est pour cela que Yeshua nous a appelé Nous a sauvés, frères et sœurs. C'est pour être dans sa présence C'est pour être euh, son esclave Moi je veux être son esclave moi. Ah oui, j'ai décidé, décidé de dire Oui au Seigneur Je veux être, je veux être son esclave Parce qu'il m'a fait trop de bien il nous, il nous fait trop de bien Il est mort sous la croix frère, frère. Il aurait pu dire, oh non, non, non, je ne me mets me pas sur la croix pour eux Je ne me mets pas sur, sur la croix pour eux Il est mort sur la croix pour nous, Yeshua Quelle, quelle grâce, quelle puissance Vous Voyez? Et nous, on va hésiter pour dire, oh Seigneur, tu sais Est-ce que le Seigneur a hésité pour mourir sur la croix pour toi? Hein? Pour te sauver de tes péchés? Non, il n'a pas hésité Il s'est offert, vous voyez? Il s'est sacrifié Donc, on doit, le, comme disait mon frère Michael hein, Dans la vidéo hier on peut, nous peut au moins, nous peut au moins, nous peut au moins dire merci, nous peut au moins dire pardon pour pécher en nous. Hein? Nous pas demander bon pardon, nous là, nous là, nous, nous, nous quand on parle bon Dieu, nous, nous pas demander pardon. Faut nous demander mon Dieu pardon, parce qu'il c'est quoi là-bas en nous, ça, il écouler c'est quoi là-bas en nous? Faut nous, faut nous vie en nous. On lui doit au moins ça, au Seigneur. On lui doit au moins ça. On lui doit au moins notre vie. On lui doit notre tout ce que, tout ce que. Tout ce, tout, mes, mes amis, il est puissant, mes amis. On doit tout au Seigneur. Tout au Seigneur. Alléluia. Alléluia. S'appuyer sur lui. Parce qu'il est la vérité. Parce qu'il est, il est, il est notre paix, notre source. C'est lui seul. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, frères et sœurs, le retour de la mission. Voilà ce qu'on peut échanger par rapport à ça. Et euh, donc voilà. Hein. J'espère que j'ai tout dit. Donc... Euh, voilà, voilà, voilà, voilà, voilà, donc euh, le Seigneur est en train de travailler, il travaille, il travaille, il travaille, il touche des gens. Euh, beaucoup de gens ont été interpellés là-bas, hein. on s'est rendu compte que la parole est en train de se véhiculer partout aux Antilles. On, des, des, des... On, on est passé par certains endroits, les gens disaient, mais c'est vous qui criez là-bas, c'était vous. Qui... pas vous qui criez là-bas, c'était pas vous, c'était pas vous. Waouh hein, En gros, les gens ont été touchés, beaucoup de gens sont, sont interpellés par le Seigneur. Hein. C'est... Parce qu'il revient. Donc la parole doit courir, les, les, les, les parcourir les cœurs. Donc en fait, mon frère, ma soeur, mettons nos problèmes de côté, nos, nos histoires de côté, nos, voilà, tout ce qu'il peut avoir dans le cœur, tout ça, et se focaliser sur le Seigneur, et, et, et sortir des histoires, sortir de, de, de, de, des raisonnements, tout ça, et, euh, et mettre en pratique la parole, ne pas raisonner avec la Bible. On ne, ne raisonne pas avec la Bible. A, ah, c'est A. Ah. Vous voyez Le Seigneur dans Marc, il lui-même commençait par « repentez-vous ». Car le royaume de Dieu est pruché. Donc on ne doit pas s'attarder. Oh il a, mon ami, la parole est claire. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Vous Voyez, parce que les gens, disent, il y a, il y a, on a pu voir des commentaires. Oh on n'a pas, on juge tout ça. Mais mon ami, c'est, est-ce est qu'on sait c'est quoi l'évangile en fait en vérité? <rire> est-ce qu'on sait c'est quoi l'évangile? Vous Voyez, la parole c'est c'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle du royaume. Pour aller au ciel, tu ne veux pas rentrer avec tes péchés? Voulez-vous qu'on annonce aux gens, oui, venez au paradis comme vous êtes, c'est pas possible. On ne rentre pas au paradis avec les péchés, il faut les abandonner. Donc vous voulez qu'on prêche quel message Le message central de la parole, c'est la repentance. C'est la repentance. Donc quand, vous, quand les gens disent on juge, mais c'est normal que c'est la parole qui juge les péchés des gens. Bah ben oui, la parole c'est un miroir, elle nous montre qui nous sommes. Donc quand j'entends des chrétiens dire oui, on juge ou quoi, vous, vous, pour moi vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. C'est que vous êtes dans la compromission, la légèreté, la légèreté, la compromission. Et euh, comment voulez-vous qu'on qu ne dise pas la vérité aux gens C'est quel évangile on veut nous faire boire On ne va pas changer la parole pour personne. Hein? On ne va pas la changer. On va parler comme c'est écrit, comme Yeshua nous demande de parler. On va crier la repentance, c'est la croix. Vous voyez, Le, Yeshua est mort sur la croix, frère. Vous savez c'est quoi la croix La croix, c'est quoi Vérifiez. Faites des recherches par rapport à c'est quoi la croix. Pourquoi Yeshua est mort sur la croix. Pourquoi la la la chair Pourquoi Quel était le but Vous allez savoir pourquoi. Parce que quand on dit juger, juger, vous jugez, c'est que vous-même là vous êtes dans le péché. Dans le péché aussi là. Dans le mal. Ou ça vous n'avez pas compris peut-être l'évangile. C'est quoi l'évangile Ah oui. On ne peut, peut pas dire aux gens de venir au Seigneur et de ne pas leur de la vérité. Le Seigneur il, il, il, il, il, il est en train de sauver son peuple. Arracher son peuple de l'enfer. Vous voyez vous voyez, voyez? C'est la repentance qui sauve frère. Les sièges des baptêmes, c'est parce qu'il y a le message de la repentance qui est prêché. On n'est pas là pour prêcher un message qui caresse l'achat des gens. Les gens, Quand la parole véritable est prêchée, ça, ça fait trembler. Hein? Ça fait trembler. Tu vois tes péchés, tu, et tu dis mais que ferions-nous hein? Comme dans un Acte là-bas. Que ferions-nous ben, Il faut se baptiser et que chacun soit, soit baptisé au nom, de, au nom de Jésus. Et, et voilà. Ils se convertissent. C'est tout. Se convertissent et soit baptisé au nom de Jésus. Vous voyez donc il ne faut pas nous faire vouloir boire notre évangile, je ne vais pas changer de message, je, je prêcherai la repentance, la croix, la repentance, l'amour du Seigneur qui est la croix, son, son retour, la vérité, l'amour, la lumière. Paissez, euh, ben, ben, fais-moi changer de message, je changerai pas de message pour personne, c'est je, je, parce que c'est la Bible que je prêche, que nous prêchons, je suis pas le seul. Il y a une armée qui se lève, il y a, il y a plein d'hommes et de femmes qui se lèvent pour crier que Yeshua revient. Donc comme qui disait, ex comme Michael disait, il disait que si lui il est là à prêcher la parole, c'est que... ne pas Jésus revient, mes amis. Des gens crient dans les rues, c'est Matthieu 25, allez dans les carrefours. C'est ça le message. Allez dans les carrefours. C'est ça le message du centre de la parole. D'aller dans les carrefours. Les carrefours. Et appeler aux noces les hommes et les femmes. Comment un tel travail peut être critiqué Mais il y a un problème. C'est pas, je sais pas quelle bible que nous lisons. C'est terrible. Mais hein, des gens sont choqués qu'on ait crié. Mais c'est, ça sauve frère, Regardez ce qui se passe devant nos yeux. Regardez comment les âmes entrent dans l'arche. Comment il y a des baptêmes, des conversions. Vous allez me dire oui. C'est l'œuvre du Seigneur. C'est pas, c'est pas Hervé ça. C'est pas l'homme. C'est l'esprit du Seigneur qui est en train de, ré, de se répandre sur les chers frères. Oh oui, parce que le jugement arrive. Le jugement arrive, frère. L'enlèvement arrive. Donc le Seigneur est en train de, de, de répandre son esprit. Joël 2, au verset 28. Je répandrai de mon esprit sur les chairs, des jeunes gens, des vieillards, des... des, des, des voilà, il répandra son esprit. Et il prophétise. On ne voit pas si c'est le temps où beaucoup prophétisent. Le temps de la, où il faut prophétiser. Combien de, de fois on l'a lu, lu ce verset Combien sont en train de passer à côté de ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans, dans les nations Combien sont, sont en train de passer à côté, mes amis Combien espèrent que leur, leurs églises, leurs boutiques puissent réouvrir Ça va pas réouvrir ça. Même si c'est réouvert, ce sera plus comme avant. C'est fini. Ce n'est plus le Corona. C'est pas. C'est encore, c'est encore d'actualité, mes amis là. Hum. Ah oui. Beaucoup espèrent que ça puisse réouvrir, tout ça. ça. Ça, va. Je prie que ça reste fermé, ça. Comme ça, tout le monde sera dehors. Allez évangéliser, allez enseigner les gens. Ça se passe comme ça. Yeshua était dehors. Hein. Yeshua était plus dehors qu'il était hors-dedans. À moins que je me trompe. À moins que j'ai mal lu la Bible. Mais Yeshua était plus dehors que dedans. Il était rejeté des de, de synagogues. Parce que le message que Yeshua prêchait n'arrangeait pas les, syn les synagogues. Les synagodiens <rire> Ça c'est mon nouveau, mon nouveau mot ça Les synagodiens hein? Les synagodiens ils ont, ils ont chassé le Seigneur frère Pourquoi Parce qu'ils il, il leur prêchaient Qu'ils étaient dans la religiosité Ils leur prêchaient Qu'ils ne lisaient pas l'écriture Comme, comme, comme, comme il, fallait. Il, il, il se fallait il a, dû, il, a, il a dû leur dire des choses compliquées Là-dedans là, la vérité Et ça grinçait dents et boum Chassé, allez hop. Et derrière, mes amis, voyez, même Nicodème, un grand, un grand, voilà, euh, c'est un grand euh, dans, un grand, euh, voilà, c'était un euh, docteur de la loi, voilà, docteur de la loi. Il y a des choses qui qu ne connaissait pas. Il y a des choses que Nicodème ne connaissait pas, mes amis. Voyez, donc en vérité, euh, il faut qu'on soit conduit par l'esprit. C'est l'esprit qui nous conduit. C'est l'esprit qui qui nous embrase voyez C'est l'esprit du Seigneur. Et ce qui peut se passer, c'est qu'on peut rester sur nos acquis, rester comme ça euh, euh, sur euh, euh, le, vent, le, le train est en train d'avancer. Il faut prendre le wagon. Il faut prendre le bon wagon, mes amis. Alléluia. Donc, euh, donc voilà, on n'a pas le temps des histoires. Il y a trop de boulot. Et là, il y a trop de boulot. Il y a, pas, y a trop de boulot. Après, le Seigneur m'a dit clairement. Hein, il faut rester fixé sur lui parce qu'il y a du boulot. Et rester fixé sur le Seigneur va nous faire aller là où il, là où il veut. Mais rester fixé sur les histoires, les patatis, les, patati, les patatas, oh patati tu vas tu vas perdre du temps. Et moi personnellement, là, j'ai n'ai plus de temps à perdre. Je cours vers le ciel, mes amis. Et en cours vers le ciel, eh bien, on tient des gens pour monter aussi. Donc on doit tous faire ça, là. Tous faire ça. Voilà. Être passionné de Yeshua, être passionné de la vérité. Ouais, et la vérité, la sainteté, sa présence, ne pas euh, se vautrer dans le péché, ne pas aller coucher avec les femmes, coucher avec les hommes, tout ça. Voilà, comme il y en a qui ont confesser cela aux Antilles, il ne faut pas coucher avec les hommes. Ça, c'est un plaisir de quelques, quelques, quelques minutes, tout ça, quelques jours, tout ça, qui vont te détruire, qui vont t'envoyer en enfer. Il n'y a aucune issue là-dedans, dans l'adultère, aucune issue. Ça, c'est diabolique, ça, mes amis. Donc même si ton mari t'es seul, ton mari est parti, t'es encore marié Va pas avec quelqu'un d'autre sinon Parce qu'on a eu des questions comme ça Oui, moi, euh, euh, un monsieur veut me voir, il, il, il, est marié, il est divorcé deux fois Et tout ça, est-ce que je peux me marier avec lui Non ma soeur, te, te, ne te marie pas avec lui, il a déjà divorcé deux fois Et en plus si, si, si, si tu te maries avec lui, tu tombes dans l'adultère Donc tu vas pas aller prendre du plaisir quelques minutes avec ce gars là, ce monsieur là Pour ensuite aller en enfer Voyez. Donc quand on est marié, il faut rester fidèle dans la prière et rester fidèle, mes amis. Et se marier avec les bonnes personnes, voyez, pour que ça puisse tenir. Parce que là où il y a le Seigneur, ça tient. Là où il y a le Seigneur, il y a la vie, voyez. Comme ça, ben, tu, tu, voilà, c'est, voilà, vrai, voyez. Donc il faut, il faut, il faut, il faut pas aller dans, dans le sexe comme ça, mes amis là. Les frères et soeurs des Antilles, là, il faut tenir ferme, voyez. Parce que ça, c'est des choses qui vont vous détruire. C'est un plaisir éphémère qui, voilà, qui, il n'y a pas d'issue là-dedans. Il y a pas d'issue total la parole va vous rattraper là-dedans. Là. Voilà. La parole a toujours son dernier mot. Donc, restez sur la parole du Seigneur. Ne succombons pas aux tentations. Restons fermes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Dans le péché, il n'y a pas d'issue. C'est la mort qui y a, mes amis. La mort. C'est la mort qui y a. Dans les actes qu'on peut poser qui sont contre la parole, c'est la mort qui y a. Tout ce qu'on sème, on va le moissonner. Donc, tout ce que quelqu'un sème tout ce que nous semons on le moissonne, donc si on sème le, la justice la vérité, l'intégrité eh ben, eh ben, le Seigneur va nous arroser mais si on sème le péché on, on, on fait des pièges dans les coulisses des pièges, des pièges, des pièges mon ami, tu vas récolter le, le jugement ah oui hein donc il, faut, il ne faut rien faire pour, pour contre la parole du Seigneur contre l'œuvre de Yeshua frère je vous dis tu vois donc en fait en vérité on doit on doit rester attentif au Seigneur dans, dans, à ses pieds et, et, et pour connaître sa volonté propre au nom de choix donc voilà un peu euh, voilà un peu en même temps petit partage en même temps dans tout ça donc voilà comment le Seigneur fait les choses aux antilles euh, donc voilà donc euh, les finances ont bien été utilisées pour la mission voilà dans le cadre de la mission et il euh, y a eu des soutiens pour les familles euh, voilà, des dons qui sont restés aussi pour la mission. Voilà, pour nos frères et soeurs, voilà, des dons qui ont été laissés là-bas pour servir pour la mission. Voilà, par la grâce du Seigneur. Et, euh, et donc voilà, et l'association Unité qui est en train de se mettre en place. Et euh, donc voilà, au fur et à mesure, sur place, les choses vont se faire au niveau des membres, euh, des membres qui vont être dans l'association dans, dans, dans, dans Unité. Donc voilà, parce qu'il y aurait des opérations dit tout ça, pour pouvoir. Euh, euh, voilà, récupérer les denrées alimentaires Tout ça, il y aura une organisation Qui sera mise en place Et je vous dis la vérité, main dans la main Nous arrivons Guadeloupe Les Caraïbes, on va y arriver Les nations, on a une, choix, là où il y a une frère et soeur Nous y arriverons frères et sœurs. Là où tu es dans ton pays euh, Voilà, nous y arriverons et Je crois que euh, euh, Unité va aider beaucoup de nations Beaucoup de, de frères et sœurs des nations Et euh, donc voilà et je crois même que le Seigneur peut toucher même des, des, des gens du monde aussi pour soutenir aussi ce travail parce qu'il fait ce qu'il veut. Ah oui. Et euh, donc voilà. Voilà ces associations ont, pour la, la cause des, des, des plus.. Voilà, des, la cause des, des, des, hommes et des femmes, des, des hommes et des femmes qui sont dans le besoin. Voilà, mes frères et sœurs, en tout cas, on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. On vous dit à bientôt. Et euh on vous tient rapidement informé par rapport à Juliane de l'évolution des choses. Dès que nous savons le prix de l'opération, on vous dira. Parce que c'était vraiment un cas extrême. C'est pour ça qu'on vous l'a sorti tout de suite, la vidéo, pour pouvoir euh, que cela soit connu et, euh, et soutenu. Donc, euh, on vous tient au courant rapidement des avancées des choses. Et, euh, donc, voilà, pour le prix total. Et là, ben, là, on saura où on va véritablement par rapport à lui. Déjà, il y a, pris, il y a quasiment 2000 euros d'arrivée donc c'est bien conservé, assurez-vous, euh, voilà, le Seigneur fidèle, et donc voilà, voilà, donc euh, tout est dans la transparence, voilà, par rapport à tout ça, donc euh, voilà, à bientôt, et euh, voilà, à bientôt, que le Seigneur soit béni, et euh, certainement on mettra une vidéo euh, qui résume la mission avec tout tout ce qui a pu se passer, voilà, au niveau de, qui, qui va encourager, qui va, qui va nous encourager. À aller vers notre prochain, à aller vers notre prochain. Donc, euh, c'est le but aussi, hein, vraiment, ces images, ces vidéos. Euh, le but, c'est que ça puisse encourager les frères et les sœurs à, à se lever, à se lever, à se lever avec le Seigneur. Donc, voilà, à bientôt. Bon Dieu bon pour Guadeloupe. Bon Dieu bon pour les, pour les nations. Bon Dieu bon pour vivre en nous. Donc, que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu sauve nous. Que bon Dieu mette main et en nous. Que le Seigneur nous sauve tous. Voilà, voilà. Donc, euh, bonne soirée à tous.